Salut Quand on fait des études, c'est pas évident de manger équilibré. On a déjà commencé. Mais en fait, j'avoue que quand on je dois sortir, et que je dois aller euh, en soirée, mais j'ai toujours l'impression de devoir aller hyper vite. Le, le, le, le basique, c'est la, la, la pizza. Faudra le couper en... Oui, moi, j'ai fait une bêtise. Hein. Oui, C'était l'avant, l'après. On, on est déjà complètement pété, Elias Et on est parti moi j'aime la Yogonesse Ok la Yogonesse Je <S rolls> me suis ça à l'aise Mais faire oh une danse pour de la Yogonesse ça c'est malaise. Oh. Oh <rire> Damn, Damn let's go, let's go, let's go guys Je pense que la Yogonesse Bon déjà il y a un truc qui va pas du tout Quoi C'est le nom <rire> La Yogonesse Le four est chaud T'es bon t'es mis Super, Super bon. Wow. Du coup on va aller chercher des étudiants. Et on leur posera des questions tant qu'ils ont la bouche pleine. <rire> <rire> bienvenue dans le Late Night Snack Show. Late Night Snack Show, vraiment ouais. du mal à dire. Oh. Les pâtes boulettes. Toujours euh, traillette. <rire> les muffins. On me bloque plus les biscuits. Franchement, c'était pas si mauvais. Voilà. Alors Super. pourquoi on a fait ça Et j'ai trop posé d'en manger un petit peu. Alors, ça, c'est très bonne déjà. Oh, ouais. Mmh. Ouais, c'est bon. En vrai, c'est trop bon. Ça a l'air déjà un peu plus léger que les frites traditionnelles. Ouais, ouais, ouais. Parce que, les, je sais pas, les frites que je mange d'habitude, elles sont moins, moins croquantes comme ça. Je peux continuer là. Envie de tenir vos bonnes résolutions Cette année, chez Deleuze, quand c'est sain, c'est moins cher. Deleuze, du côté de la vraie vie.